Très souvent, dans ma vie quotidienne, la peur m'empêche de faire des petites choses et de plus grandes choses. La peur de l'échec, la peur de... peut-être du rejet parfois. Comment surmonter cette peur Vous ne pouvez pas surmonter quelque chose qui n'existe pas. En ce moment, avez-vous peur En ce moment même que je dise quelque chose de blessant. Est-ce une peur À chaque instant de votre vie, vous avez peur Non. Donc, quand vous n'êtes pas dans la peur, restez juste comme ça. Parce que, pour créer de la peur, vous devez utiliser un trop-plein d'imagination. Pour ne pas être dans la peur, vous n'avez rien à faire. La peur a lieu à cause d'une imagination excessive, des choses qui ne sont pas arrivées. Vous les créez. Ce qui pourrait se produire dans votre mental se produit dans mille formats différents et très probablement ne se produira jamais. Les choses que vous avez craintes. Prenez 100 choses que vous avez craintes. Probablement 99 d'entre elles ne se sont jamais produites, n'est-ce pas Oui. Donc votre peur concerne toujours ce qui n'existe pas. Vous ne pouvez pas battre, vous ne pouvez pas surmonter ce qui n'existe pas. On peut surmonter quelque chose qui existe. Vous ne pouvez pas surmonter ce qui n'existe pas. Laissez juste tomber cet effort. Appréciez la peur. Après tout, c'est votre création. Vous aimez les films d'horreur Oui. Je veux dire, vous dites non, mais vous les produisez. C'est juste qu'ils ne rapportent pas d'argent, c'est tout. La peur signifie que vous produisez des films d'horreur dans votre mental. Personne d'autre ne veut les voir. C'est mauvais pour le producteur. Mais vous les produisez. Donc, produisez autre chose. Produisez une comédie, une histoire d'amour, un thriller. Essayez pour voir, aujourd'hui. Asseyez-vous juste, produisez une histoire d'amour, un thriller, une comédie, des films de 5 minutes, vous les produisez dans votre mental, vraiment. Commencez à utiliser votre mental différemment, vous êtes juste habitué. Vous êtes juste habitué à juste créer des films d'horreur en permanence. Vous avez regardé assez de films d'horreur, ils sont ennuyeux. Créez autre chose. Ce n'est pas que si vous produisez ces films, ces choses arriveront dans votre vie. Là aussi, elles n'arriveront peut-être pas, mais au moins vous apprécierez le film. En réalité, ça n'arrivera peut-être pas. Et alors Au moins, vous apprécierez ce qui se passe dans votre mental si vous n'êtes pas capable d'apprécier ce qui se passe dans le monde, n'est-ce pas Au moins, ce privilège, chaque être humain le mérite, n'est-ce pas Même si le monde n'est pas tendre avec lui, au moins, son propre mental devrait être tendre avec lui, devrait produire quelques bons films.